La police fait tomber trois cadres de l'État à Alger. Algérie-Maroc, appel à la raison contre le risque d'escalade. La police fait tomber trois cadres de l'État à Alger. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la police judiciaire de Dar el Beda, à Alger. On réussi à arrêter trois individus dans une affaire de détournement de fonds publics. En effet, un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de Wilaya d'Alger, rendu public aujourd'hui, lundi 30 août, indique qu'il s'agit de trois personnes travaillant dans un établissement public commercial. La même source ajoute que les suspects en question sont accusés d'être impliqués dans plusieurs griefs, à savoir le détournement de fonds publics, l'abus de pouvoir, L'usurpation d'identité et le non-respect des conditions mises en place par les lois et règlements régissant l'exercice des activités professionnelles. Toujours. Selon le communiqué, les éléments de la police judiciaire et lors de cette opération, ont pu saisir et récupérer une somme importante, estimée à 11 800 centimes en monnaie nationale, quatre téléphones portables avec neuf cartes SIM et un récepteur internet. Notons que les suspects seront présentés aux autorités judiciaires territoriales compétentes, conclut le communiqué. La police saisit plus de 7 kg de kiff traités à Relizane. Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire de Ouadriou dans la wilaya de Relizane et dans une opération récente ont saisi plus de 7 kg de kiff traités. En effet, et suite d'un point de contrôle effectué par les mêmes éléments, au niveau de la sortie nord de la ville de Ouadriou, un individu portant un sac à la main, venant de l'autoroute vers la ville, a attiré leur attention. Ce dernier a abandonné le sac et a pris la fuite directement après avoir vu la police. Sachant que le sac en question contenant une quantité importante de kiffes traités, soit 73 plaquettes enveloppées dans des sacs en plastique, d'un poids total de 7,650 kg. Le suspect a été arrêté et présenté, devant la justice. Algérie-Maroc, appel à la raison contre le risque d'escalade Plus de 200 personnalités du Maghreb ont lancé un appel à la raison contre le risque d'escalade suite à la décision de l'Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. Des intellectuels, des hommes politiques, des journalistes et des militants des droits de l'homme ont exprimé dans cet appel leur grande inquiétude face à l'escalade actuelle dans les relations entre le Maroc et l'Algérie. Ils affirment qu'ils refusent la situation actuelle qui voudrait aboutir à une confrontation contre nature, confrontation qui ne peut être qu'un déni de l'histoire profonde de notre région et de son immanence. Elle est donc antinomique avec les intérêts des deux peuples et de ceux de la région. Les signataires estiment que les véritables femmes et hommes d'État sont celles, et, ceux qui construisent le vivre ensemble, la paix et la coopération et non celles et ceux qui s'inscrivent dans la course à la haine, à l'armement, aux escalades et aux appels à la guerre. Comprenons que de nombreuses affaires litigieuses sont en suspens entre les deux États et affirmons que la résolution des problèmes entre personnes censées résulte de l'écoute, de la recherche de l'entente, de la créativité dans l'élaboration des solutions et de leur mise en œuvre, et non dans l'appel aux instincts basiques d'agressivité de populations chauffées à blanc les unes contre les autres, ajoute-t-il. Enfin les signataires de l'appel à la raison s'engagent à apporter collectivement notre contribution, algérienne, marocaine, maghrébine et amis de nos peuples, à contrer l'escalade, et à faire face aux appels à la confrontation et à la haine, pour mieux consolider les piliers de la fraternité, de la coopération et pour contribuer à construire l'avenir auquel nous aspirons. Parmi les signataires de cet appel figure Saïd Sadi, Arous Zoubir, professeur des universités. Directeur de laboratoire de recherche, Alger, Aourid Hassan, écrivain, Rabat, le journaliste espagnol, Ignacio Sombrero, Sharfi Abdelmajid, universitaire, professeur émérite à l'université de Tunis, Djerba Dao, historien, directeur de la revue Nakhde, Alger, Fersoui Abdelouab, militant associatif, président du Raj, Alger, Gozali Faïza, journaliste, Paris, Kazdagli Habib, ancien doyen de la faculté de la Manouba, Tunisie, Enad Mohamed, universitaire et politologue, Sansal Boualem, écrivain, Boumerdes, Zaoui Amin, écrivain, Alger, Salih Saïd, défenseur des droits humains, Algérie, Riyadi Khadija, ancienne présidente de l'AMDH, lauréate du prix de l'ONU pour les droits humains. Abonnez-vous à notre chaîne.